Salut, aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée par Jérôme à propos du, de l'extension gratuite Floor Generator dont j'ai parlé dans précédent tuto. Cette extension, pour rappel, si vous n'avez pas vu le tuto, je bah vous en à aller le voir. Je le remets en lien à la fin de cette vidéo. Mais pour rappel, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert. On peut faire des calpinages, des sols, des parquets, des lames de parquet, des, des dalles de carrelage, etc. Ça va les modéliser, ça va vraiment modéliser des dalles. Donc Je vais commencer par un petit rappel sur ce est Floor Generator. Et puis ensuite, je vais répondre à sa question. Et sa question, elle est simple. Et j'y avais pas du tout pensé. Du coup, je trouve ça plutôt bien puisque j'ai trouvé la réponse. Et je trouve que la, la, la, la, la fonction est intéressante. Et je partage sur la, la, avec cette vidéo comment, quand on crée tout ce calfeutrage, tout ces bah ben, apporter des nuances dalle par dalle avec un même matériau. J'applique un matériau de bois sur toutes mes dalles, sur toutes mes planches par de bois ou sur tous mes carrelages. Et je veux apporter un peu de nuances. Comment je peux faire avec le multi -sub. Le multi sub. Donc, c'est un. un une fonction un petit peu avancée de verrez donc ce tuto il fera plaisir à tous ceux qui ah bah, qui, euh, qui sont déjà un petit peu aguerris sur VR, pour tous ceux qui ne sont pas encore aguerris sur VR, n'oubliez pas les petites formations offertes en description. Et là je commence par un petit rappel donc, de ce qu'est Floor Generator. Floor Generator, il va nous permettre de créer des dalles de toutes sortes. Donc je crée un sol. Floor Generator que je vous remets dans la description, c'est ce petit picto là. Je clique dessus et là je peux créer un sol. Il va, je vais créer un sol qui va prendre la couleur de la matière qui est sélectionnée ici. Donc si je, par exemple, je prends ici du rouge, je clique sur Floor Generator, ici je suis en, en motif bois, je peux régler la taille de mes lames, l'écart entre chaque lame, etc., etc., etc., etc. Je clique, il me crée donc des lames, une par une, toutes modélisées, avec un écart et une épaisseur de dalle euh, maîtrisée que j'ai rentré ici. Hein. L'épaisseur c'est ça, et l'écart c'est ça. Bref, j'en parle dans le premier tuto, ça ne voulait pas vraiment tout refaire. Par exemple, sur ces euh, dalles-là, si je lance un rendu, qu'est-ce qui se passe J'ai un matériau rouge dessus qui ne reflète pas, qui voilà, euh, j'ai ça. C'est tout rouge. Maintenant, si je veux que toutes mes dalles ne soient pas exactement les mêmes, et là c'est super pratique. Regardez, je vais aller sur euh, sur verre je sélectionne la couleur rouge, donc je vais lui mettre un petit peu de reflet, histoire qu'on voit un peu ce qui se passe, un petit peu de reflet. Ici, je vais faire clic droit. Là où il y a la texture vide, clic droit, ou clic gauche, pardon, et je vais sélectionner une map qui m'est offerte par VR, une map paramétrique, et je vais prendre la multi-sub, chacune ayant une fonction différente. Donc multi-sub, et là, ça, on voit bien déjà que ça a changé, c'est la couleur maintenant qui maîtrise, qui est là, qui maîtrise la couleur, qui maîtrise la couleur des trucs. Ce que je voudrais, c'est retrouver la couleur d'origine, donc je vais mettre render ID, je vais mettre euh, du rouge, et j'ai des petits curseurs en bas qui vont me permettre. De apporter des variations dalle par dalle donc je vais commencer par le gamma variation qui est une variation de luminosité donc je tire un peu par là regardez ce qui va se passer on voit des dalles qui commencent à changer un petit peu et voilà aléatoirement c'est à dire que si je bouge en dessous le, le seed ici ça ça va changer les dalles et alors faut peut-être que je mette un object ID <cười> ah non je sais pourquoi. C'est censé changer euh, la disposition de chaque dalle. Donc comment je mettre ça, voilà. Sauf que là, ça marche pas. On va voir dans quel cas ça marche. Petit curseur. En ensuite j'ai la, la, la saturation. Donc on a des, des, une randomisation, c'est-à-dire c'est un, un rendu aléatoire de, de, de la saturation. Donc il y a des dalles qui vont être très saturées, d'autres désaturées. Et ça, c'est la couleur qui va varier encore plus. Voilà. View saturation. Donc là, je suis carrément euh, euh, dans un arc-en-ciel. Donc hop, on va revenir sur quelque chose de, de, de réaliste. Ok. Si je veux pas jouer avec ces curseurs-là de base, je peux faire plus ici. Plus, plus, autant de fois que nécessaire. Je vois que j'ai trois couleurs qui sont euh, qui sont mises. Je peux modifier ces couleurs en cliquant dessus. Hop. Donc j'ai euh, du rose, du rouge, du vert. Enfin bref. Ici, ça n'a rien passé parce qu'il faut que je stoppe et que je relance. Et là, automatiquement, il m'a créé une variation entre les trois couleurs. Je vais mettre du jaune, hop. là maintenant, si je fais le seed, il est en train de me proposer aléatoirement une autre composition. Donc il répartit aléatoirement, dalle par dalle en fonction de ce que je mets en seed. Ensuite, euh, bah, ça marche toujours pareil, j'ai la luminosité, la variation, etc. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je peux contrôler avec les couleurs. Ok, premier point, maintenant on va aller un petit peu plus loin, je stoppe. stop. Hop, je viens là, je ferme ça, on va recommencer avec du bois, mais je vais aller chercher ah, cette fois, un bois un peu plus réaliste ici, dans, euh, dans Véret. donc je vais aller dans Wood, et je vais prendre un Wood, un bois qui n'a pas de, de lame, déjà un bois, voilà, comme ça, bon, celui-là qui est un peu jaune, hop, le Vénère 120, donc il vient de se sélectionner ici, je reprends Floor Generator et je refais exactement la même chose simplement ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure c'est qu'il ne faut pas oublier de, de cliquer ça Create individual group c'est à que chaque dalle va être considérée comme un groupe différent si vous ne le faites pas ça va moins bien marcher je clique ici j'ai donc des dalles de bois on voit que la texture c'est pas répartie partout pareil donc ça c'est déjà bien parce que ici j'ai fait random texture, position, enfin je n'ai l'ai pas fait, c'était de base, Donc ce qui fait que sur chaque dalle et les nœuds se passent pas au même endroit. C'est déjà un, un premier truc qu'on peut faire. Maintenant, si je lance le rendu, le bois il est assez uniforme, donc je vais apporter un petit peu de variation. Ok, je lance les rayes, je me retrouve sur la matière de bois et ici, ah il y a déjà une texture. Donc comment faire ben, je fais, Au lieu de faire un clic gauche, je fais un clic droit, Wrap In, c'est-à-dire que je vais ajouter cette fonctionnalité de multi -série. Je l'ajoute ici, je passe en render ID et je vais bouger la variation de luminosité. Et voilà ce qui se passe. Donc là je suis à 0,09 donc c'est beaucoup. Si je mets à fond on obtient quelque chose comme ça. Le but c'est de faire des nuances un peu légères. Donc je vais peut-être à 0,03, ce qui est déjà beaucoup. Allez 0,02. Et voilà. J'ai le même bois, mais on a l'impression qu'il est légèrement différent. Et en plus, je peux l'ajouter, euh, bah, une saturation différente. Dalle par balle. Voilà. Bon, enfin, si j'exagère beaucoup. Et, euh, une colorimétrie différente. C'est de faire varier légèrement les teintes de chaque parc, de chaque lame de parquet. Voilà. Donc, ça peut marcher avec n'importe quelle matière. Je peux faire un carrelage en béton et puis faire en sorte que le béton soit pas exactement toujours pareil. On va finir là-dessus, d'ailleurs. Hop, pour voir un petit peu, euh, bah c'est le même principe, mais on va voir avec d'autres dalles. Je <rire> supprime mes lames de parquet. J'appuie sur Generator. Alors avant, je vais aller chercher une matière, peut-être de béton. Hop, dans la bibliothèque de Verre, je vais dans Concrète et je vais prendre celui-là, le flooring H1. OK. Je vais choisir ici plutôt euh, voilà, des carrelages. Est-ce que j'ai bien coché create individual group Voilà, j'ai bien coché ça. Sinon, ça ne marche pas. Et donc là, si je lance le rendu, j'ai donc un sol plutôt sympa avec euh, du béton. C'est-à-dire que j'ai tous les reliefs du béton, les petites aspérités, tout, et tout ça. Je veux le garder évidemment, mais j'ai apporté des variations. Donc, clic droit, wrap in, multi sub, render ID, et je vais faire varier la luminosité de chaque dalle. Tac. Voilà la couleur légèrement. Et voilà en quelques clics comment du coup, je peux utiliser le multisub. Donc j'espère que Jérôme ça répond à ta question. Euh, merci de l'avoir posé parce que j'ai appris un truc, j'ai appris à me servir du multisub, donc ça va, c'est quelque chose que je vais utiliser, je pense. Si vous avez aimé ce tuto, bah, mettez-moi un pouce vers le haut, partagez la vidéo, commentez, et puis je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao